Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce format de Top Santé de TV. Ce soir, nous allons parler du VIH et quoi de mieux après ces journées de festivité du carnaval. Pour en parler, ce soir, j'ai invité un infirmier. Alan, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation pour parler de cette campagne qui, euh, qui concerne actuellement notre territoire et euh, tous les laboratoires nationaux. Donc euh, nous parlons de, de, de quand même quelque chose qui est assez tabou, le VIH. Effectivement, oui. Jusqu'à présent, au niveau de la population, ça reste assez tabou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent se faire dépister, malheureusement, mais je pense qu'on va changer la donne. Bien évidemment. Nous mais sommes oui. là pour ça. Pour ça, ce soir, nous allons décortiquer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on cherche quand on est infecté par euh, le... Qu'est-ce qu'on cherche quand on a cette sérologie HIV à faire Alors, quand on a cette sérologie HIV à faire, ben on va chercher les anticorps. Donc, si on a des anticorps présents, c'est qu'on a été infecté par le virus, et si on n'en a pas, c'est que tout va bien. Eh bien, c'est voilà, parfait, et on oui. peut continuer sa vie, mais est-ce que maintenant, on peut vivre avec le VIH Alors oui, tout à fait, maintenant on peut vivre avec le VIH, parce qu'avec les nouveaux traitements que nous avons, on peut être porteur du virus, enfin du VIH, mais l'atténuer et mener une vie tout à fait normale. Tout à fait normale. Mm -hmm. Combien de temps après avoir été en contact avec le virus on puisse faire euh, un dépistage alors tout dépend on a ce qu'on appelle la première fonction en général c'est 48 heures mais sinon on peut faire après six semaines après six semaines voilà oui une fois qu'on s'est dit qu'on est qu'on a pris un risque on fait la on C'est une prise de sang. Voilà, ça se passe par une prise de sang, donc on va au labo, ça se passe sans ordonnance, bien entendu. Nous allons en parler tout à l'heure avec donc, euh, une secrétaire qui voilà. est en train de nous attendre. Mm -hmm. Mais euh, dans ton parcours euh, en tant que jeune infirmier, as-tu mm -hmm. rencontré des personnes ayant été infectées par le virus Alors j'en ai rencontré quelques-uns, pas énormément, puisque comme on a expliqué, euh, les gens ne courent pas au pantillon pour se faire dépister, malheureusement. Mais si on a, j'en ai déjà rencontré durant mon parcours, oui effectivement. Alors qu'est-ce qui se passe, les familles Comment, euh, comment, euh, comment on accueille cette, euh, cette nouvelle Alors ben, tout dépend des gens et de leur entourage puisque il euh, y a des fois ça. C'est quand même difficile, quand même, d'annoncer à quelqu'un qu'il a le VIH, puisque malheureusement, il y a ce qu'on appelle des fois la discrimination par rapport à ça, Donc, ce, que, ce qui fait que la personne peut souffrir d'isolement, se sentir à l'écart, des choses comme ça, on n'a pas envie forcément d'en parler, mais euh, c'est pour ça qu'on vient sensibiliser, sensibiliser les gens par rapport à ça, pour leur dire que bon, ça peut arriver, ça peut être par rapport de vie, malheureusement, voilà. Mais qu'il faut pas discriminer les gens puisqu'on fait plus de mal que de bien. Il faut savoir prendre des pincettes pour pouvoir en discuter, pour pouvoir, euh, pour pouvoir accepter la personne, pour ne pas faire plus de mal comme j'ai dit plus de, de mal dire, quoi. voilà voilà comment alors quels sont les, les modes de, de transmission du virus alors les modes de transmission on peut nous les rappeler parce que voilà alors il y a les rapports sexuels il y a tout ce qui est ben, par exemple les, ben, les drogués on va dire ça comme ça ceux qui se piquent avec les seringues les choses comme ça ou bien même on peut se piquer aussi accidentellement avec une seringue il y avait aussi par le, la transmission sanguine mais grâce à dieu maintenant euh, ça a été très diminué et ça se peut aussi quand la femme elle est en ça, elle peut le transmettre à son enfant Voilà. voilà. donc tout l'intérêt de, de pouvoir se faire dépister précocement voilà. donc euh, voilà donc, euh, alors, euh, je sais que toi tu es très jeune tu, mm -hmm. tu as vu déjà certainement des personnes euh, pas infectées et puis comment ça se passe euh, dans ton quotidien comment les gens accueillent justement cette campagne là alors, ben, pour l'instant, euh, ben, la campagne, je pense que les gens, il faut qu'ils soient un petit peu plus informés, qu'on fasse peut-être plus preuve d'éducation à la santé à ce niveau-là, plus de promotion pour leur dire qu'actuellement, ben, qu'on fait des tests et que ces tests-là, ils sont gratuits. Donc, euh, voilà, il vaut mieux que les gens ils viennent se faire dépister puisque c'est encore un petit peu tabou dans notre société, malheureusement, mais euh, voilà. Que, pourquoi selon toi ça reste un sujet quand même tabou ben c'est parce que c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour, comme j'explique des fois les gens ils ont peur de se faire juger des choses comme ça par rapport peut-être aux mœurs, ils ont peur de qu'on juge leurs mœurs et tout donc euh, je pense que c'est ça qui fait ça que c'est un peu tabou et je pense que c'est aussi la désinformation le fait de se dire que bon s'ils ont le VIH peut-être qu'ils ne pourront pas vivre normalement euh, voilà je pense que c'est un manque d'informations donc, euh, les gens, ben, ils ont un petit peu peur. Et puis, la stigmatisation due à la société aussi. Mais on est là pour casser les barrières, quoi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire où on pourrait éventuellement euh, se faire euh, euh, dépister, mais non seulement ça, mais euh, concernant les traitements avant, il y avait des traitements hyper lourds. C'était la trithérapie, euh, voilà. quand je me rappelle, il y a à très longtemps à l'époque. Mais Alors actuellement, ben, il y a les antirétroviraux mm -hmm. qui existent, c'est des compliqués. Donc c'est ceux qui ont, que, qu que dans les accidents euh, euh, du style AES, accidents exposition au sang, mm -hmm. on préconise voilà, donc il y a ça au niveau de la primo-infection aussi donc il y a un traitement qui est pris en charge assez rapidement et qui est très efficace puisque ça permet d'atténuer on va dire les anticorps même enfin, je ne vais pas dire disparaître la maladie mais ça fait que les anticorps se reproduisent virale. beaucoup, la voilà, charge virale elle diminue énormément Donc euh, voilà et ça booste aussi le système immunitaire des, des individus Donc euh, limite des fois le, on peut ne plus le détecter mm -hmm. si on a un bon traitement et si on est bien suivi donc voilà Très bien, nous arrivons donc au terme de cette édition. Nous allons poursuivre avec euh, notre secrétaire pour parler justement de la partie accueil en matière euh, en laboratoire. D'accord. Hein, merci souci. à toi, Alan, d'être euh, venu euh, nous parler de, de du virus. Mais merci Et à toi, Roselyne, de m'avoir invité. Ça fait un grand plaisir. Et n'hésitez pas à venir vous faire dépister actuellement. Donc voilà. Merci. allez